Bonjour, les amis. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose d'autre. On va changer complètement de décor. On va changer complètement de sujet avec euh, Fanny. Surya Yoga avec Fanny. Et nous sommes dans à propos de sa chaîne. Alors, on va essayer de voir euh, ce qu'elle ce que, ce que nous raconte un peu. Alors, description. Bienvenue dans cette belle communauté de Surya Yoga avec Fanny. Chaque dimanche, je vous propose une nouvelle vidéo du yoga, de flow, vinyasa, créatif et varié, de la bonne humeur et de la bienveillance. J'aime à vous partager l'ensemble de ma pratique qui est aussi composée de yoga beaucoup plus doux et de yin yoga. De cette façon, vous trouverez une séance adaptée à chaque moment de votre vie de votre journée. C'est le yoga qui s'adapte à la personne et non l'inverse. Professeur de yoga certifié Yoga Alliance 200 heures je pense, je vous invite à toujours prendre la variante qui vous convient le mieux à, vos, à votre morphologie. Tous les mercredis, je vous partage aussi un peu de la philosophie du yoga et de la spiritualité, en général, qui ponctue ma vie, mon quotidien. Ces partages, je l'espère, pourront vous inspirer, vous donner des idées, parfois vous déculpabiliser pour vos propres pratiques. Je partage avec vous celle que je suis avec authenticité et j'espère que cela vous parlera merci fanny donc euh, voilà c'est fanny maintenant je vais passer aux vidéos et pour vous montrer bon tout ce qu'elle tout ce qu'elle a dans le ventre ces vidéos euh, tout ça c'est vidéo voyez tout ça pardon tout ça, c'est ces vidéos. Alors, je vais essayer de, de lire quelques-unes euh, de, quelques de ces vidéos que je peux lire d'ici. La nature pour se recharger. Yoga dynamique spécial poignée fragile. Euh, yoga doux après une journée difficile. Mon corps allié au ennemi. Vous voyez, c'est très, très poussé comme euh, activité. Alors, Vinyasa Flow, incarner le guerrier de lumière, ben, c est, c est, c est, franchement, c'est très, très euh, spécialisé, tout ça. 12 minutes yoga pour méditer de la colonne, 15 minutes yoga pour faire circuler le prana, moi qui suis fan, fan de Sadhguru, le sage, ben je tombe sur une fille qui fait le yoga. Elle est dans, dans la même activité que Sadhguru d'ailleurs. Sauf que lui, il donne des conférences et elle, il, fait, il, il montre comment faire. Je vous assure que moi, ça me dépasse. Je ne connais pas du tout tout ça. On est, je suis loin de tout ça, mais j'adore. franchement. Alors, spiritualité au quotidien, les doses spirituelles, euh, 50 minutes yoga flow pour ouvrir les hanches, euh, non, non, c'est très très fort, 30 minutes yoga spécial débutant en français, 20 minutes yoga do télétravail, c'est 5 minutes yoga pause séance d'automne boost d'énergie donc euh, je vous présente euh, moi sa page sa chaîne pardon et voilà c'est Surya Yoga ma chaîne ça s'appelle Surya Yoga avec Fanny une séance tous les dimanches euh, une dosette spirituelle le mercredi donc, euh, moi, je suis abonné déjà. Je suis déjà abonné. Et il euh, y a de quoi euh, vous exercer à oublier un peu tout le mal que nous fait le Covid, qui nous cloue dans, à, notre, à nos lits et puis qui euh, nous fait beaucoup de temps. D'ailleurs, moi, les jambes, ça commence à souffrir, les, les épaules aussi. Donc, ben, vivement que cette histoire termine, mais en attendant, vous pouvez, bien entendu, vous initier sur, sur tout ce que vous montre Fanny. Franchement, j'adore cette fille, j'ai passé quelques euh, vidéos, j ai, j ai, je les ai vues, et puis elle euh, vous montre euh, beaucoup de choses, beaucoup de choses. regardez par exemple ici, voilà, des exercices bien spécialisés, bien professionnelle vidéo voilà ici aussi vous n'avez pas beaucoup je pense vous n'avez pas beaucoup de matériel vous avez besoin d'un tapis et puis de regarder ce qu'elle fait et puis de suivre voilà. très très active et ne lâche pas elle a une voix douce vous allez voir très très très calme vraiment à la hauteur de de son activité spirituelle, et yogi, et, pardon, 1, 2, 3, 4, 5, alors 5, ça veut 10, 20, 30, 40, et presque 50 vidéos, voilà. 50 vidéos, euh, et regardez là, regardez là, euh, j'allais oublier, parce que là, par exemple, il y a euh, euh, 5, minutes, 5 minutes 29, 33, 9, 28 minutes, et regardez, parce qu'il y a, a d'autres choses, il y a carrément 3 quarts d'heure, 50 minutes, voilà, 14 minutes, un quart d'heure, un quart d'heure, un quart d'heure presque, toujours, une heure, une heure, 51 minutes, 33, et voilà. Donc, euh, c'est très, très intéressant. Moi, je suis très très content de vous la présenter, et je pense que ça va lui faire plaisir. Je, je le fais sans, sans, sans qu'elle le sache, parce qu'on est euh, communique entre nous, on est abonné l'un à l'autre, et puis euh, communique, très très sympathique, la fille est très très professionnelle, vous allez apprendre énormément de choses. Donc, euh, tout ce que... J'ai là, ce que je vous ai mis là, ben c'est très très poussé, ben, moi je comprends pas, ouais, la, la moitié je ne comprends pas ce que je c'est parce que c'est très très euh, spécifique, hein. est, on est en Inde euh, avec les yogis, euh, avec la spiritualité, du sud-est asiatique, donc voilà, j'espère que ça va vous faire plaisir, comme ça j'ai rompu avec, j'ai fait jusqu'à présent, maintenant je sors vers le côté spirituel, voilà, relax, relaxation et tout ça. Merci et à la prochaine.